Bonjour à tous et à toutes au programme de cette vidéo du Cycle 4 pour le collège, thème mouvement et interaction, la masse et le poids. Eh bien, c'est parti Expérimentalement, on peut utiliser deux outils avec les masses. Tout d'abord, on peut utiliser une balance. C'est un objet très connu qui donne la masse en grammes ou en kilogrammes. On a pu également utiliser le dynamomètre, qui lui donne une valeur en newton. Autrement dit, il mesure une force, puisqu'une force, je vous le rappelle, est en newton. C'est quoi une masse Eh bien, C'est en fait la quantité de matière qui constitue un objet. Cette masse est constante, quel que soit l'endroit de l'univers où est l'objet. Et pour mesurer une masse, vous le savez depuis longtemps, il faut utiliser une balance. Et l'unité du système international est le kilogramme qu'on l'on Kg, K minuscule et G minuscule. C'est différent. C'est la force qu'exerce la Terre sur un objet quand il est proche de la Terre. C'est donc une force. Ce poids agit conventionnellement, de manière verticale et vers le bas. Et oui, quand vous sautez, vous retombez invariablement à cause du poids, qui est une force qui vous attire vers le bas, vers la terre. On va donc représenter le poids par un segment fléché, un vecteur force, vertical, orienté vers le bas, comme ici. comme ici et cette fois on se contente de représenter le sol par un trait ou par une simple perspective. une relation de proportionnalité entre le poids et la masse. Cette p est égal à m fois g. On a le poids en Newton, encore une fois c'est une force, la masse est en kilogramme, encore une fois c'est l'unité du système international. Et enfin G, G minuscule, attention à la notation, s'appelle l'intensité de pesanteur. C'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la masse au poids ou du poids à la masse. L'unité de l'intensité de pesanteur est le newton par kilogramme, n divise kg. Tout ça, c'est à connaître. Sur Terre, on a G qui est égal quasiment à 9,8 N par kg, soit environ 10 N par kg. Cette valeur de 10 N par kg est ce qu'on peut trouver quand on mesure à la fois la masse et le poids expérimentalement au collège. G varie selon la position géographique, la Terre n'est pas une boule parfaite, G varie également avec l'altitude. Il diminue quand l'altitude augmente. Votre poids diminue en montagne. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé pour bien mettre vos idées en place. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager également la vidéo. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos du cycle 4. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile. Très facile.